Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo. C'est quoi Dédé? On a parlé la dernière fois des asticots. Donc je vais répondre à quelques questions. Et là on va parler, aujourd'hui on va parler de la chenille processionnaire. Allez, je vais répondre aux questions. Je prends un petit papier avec les questions. Bon il y a trois questions. Hein. Euh, question de Padémonium. Pourquoi les asticots n'ont pas la même couleur alors tout simplement, la couleur des asticots et on peut dire aussi la grosseur des mouches correspond par rapport à l'environnement où ils ont été nés. Ça veut dire que quand la mouche pond ses œufs sur de la nourriture euh, euh, qui a pourri, euh, s'il y a beaucoup de nourriture, si la larve elle a eu le temps de bien se nourrir, elle va être grosse, elle va avoir une couleur peut-être différente par rapport à ce qu'elle mange et après la mouche elle sera beaucoup plus grosse. Si on est sur une alimentation faible, ben, il y aura un petit asticot, d'une autre couleur peut-être, ou euh, une petite mouche. Alors, je dis astico, mais c'est des larves de mouches. vous vous rappelez. Deuxième question, peux-tu faire une vidéo de traitement de mouche dans un restaurant Alors, c'est une bonne question, euh, mais en faire une vidéo, c'est un peu compliqué, parce qu'un traitement de mouche, dans un restaurant, on ne peut pas mettre de l'insecticide un peu partout, ça, serait, euh, ça peut être efficace. En fait, pour traiter les mouches à insecticide, il faudrait mettre un, un produit sur les murs, les fenêtres, à l'intérieur du restaurant, un produit rémanent. A chaque fois que la mouche elle va se poser dessus, euh, elle va mourir. Mais ça, c'est quand même pas trop euh, correct envers les gens qui viennent manger, il y a une odeur... Donc, c'est pas top top. Il y a une autre façon de capturer les mouches. Il y a les pièges en mouches qu'on peut vendre dans le commerce. Mais aussi, vous avez des appareils électriques qui s'appellent le DIEV. Euh, donc, vous l'avez là en photo. Euh, voilà. Donc, ça, on achète ça, on le pose. Donc, dans les restaurants, c'est toujours à glu qu'il le faut. Hein. C'est euh, obligatoire. Et, et c'est ce qui est le plus efficace. Alors, c'est sûr, c'est pas très joli. Euh, mais, maintenant, les fournisseurs. Il y a, ils ont fabriqué quelques DIV en fait à un peu à mode de déco, voilà. Donc c'est à vous de voir, ça a un prix, c'est pas, pas donné, mais c'est ce qui est le plus efficace, Donc en faire une vidéo, euh, c'est un peu difficile. Voilà. déjà de filmer dans un restaurant euh, pour une vidéo YouTube euh, en expliquant qu'il y a des mouches ou d'autres problèmes de nuisibles, euh, ben on, on a du mal à avoir les autorisations et c'est un peu normal. Euh, troisième et dernière question, une euh, question de Stéphane et de Sarah. Sur l'intervention en fin de vidéo qu'il y a eu, euh, où il y avait plein d'asticots partout, il me demande comment est venue l'infestation. Donc là, sur cette vidéo, euh, ça ne venait pas de la poubelle. Parce que c'était la première chose que j'ai fait, j'ai regardé, et pour en avoir autant, euh, ce n'était pas possible. Donc je me suis posé la question sur le moment, je me suis dit, mais d'où ça peut venir et tout ça Donc On fait notre petite enquête, hein, on pose des questions au client et tout ça. Et en fait, je me suis aperçu que la cliente me disait que son chat ramenait souvent des petits oiseaux. Un trophée et poser ça des fois ils poser ça dans euh, dans la maison à l'entrée euh, voilà j'ai capturé un oiseau et en fait les chats ils montent ça ils montent ça à leur maître pour un petit euh, pour leur montrer qu'ils savent chasser et c'est comme une récompense en fait euh, voilà sauf que ce chat à mon avis et euh, c'est ce que j'ai dit à la cliente qu'il va falloir qu'elle cherche c'est que le chat devait aussi cacher des oiseaux dans la maison parce que pour qu'il y ait autant d'asticots euh, c est, c est, pour moi c'est obligatoire Donc je n'ai pas eu de nouvelles Elle m'a jamais rappelé pour me dire si elle l'avait trouvé ou pas Mais comme elle m'a pas rappelé Ça veut dire aussi qu'elle avait plus d'asticots Que le traitement qu'on a fait a été efficace Allez maintenant, suite à la vidéo sur les chenilles À de suite, jingle fiez vous de cette chenille Oh, elle est trop mignonne cette chenille Malgré son apparence, voici l'insecte le plus nuisible au monde Quoi cette petite bête de rien du tout C'est pas un peu exagéré Non, pas du tout Son nom est la chenille processionnaire. Elle menace l'environnement. Mais aussi, L'orme Je suis curieux de savoir plus. Il s'agit en réalité des larves de plusieurs espèces de papillons de nuit, appelées les tométopées. L'été, ces papillons posent des centaines de larves au sommet de centaines d'arbres. Ça ne serait pas sur des peines ou des cèdres Exactement, en grandissant, la larve effectuera plusieurs mûres qui la feront passer de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Dans les arbres, ces chenilles formeront une vaste colonie, vivant dans des nids de plus en plus denses pour se protéger de l'hiver. Ah d'accord, c'est pas ce qu'on appelle un cocon Yes, c'est ça, en France on appelle ça des cocons blancs. La nuit, les chenilles sortent des cocons et se nourrissent de l'arbre, pouvant provoquer beaucoup de dommages et même menacer des forêts de cèdre. Oh putain, j'aurais pas cru que cette magnifique petite chenille soit autant nuisible. En fait, elle continue à dévorer l'arbre jusqu'à qu'il soit sec et qu'il n'y a plus une seule couleur verte sur l'arbre. Tu as dit aussi qu'elle menaçait les hommes, mais elle fait quoi Oui, les hommes, mais aussi les animaux, surtout les chiens. De février à mai, ces chenilles descendent des cocons sous forme de fil indien. On va compter jusqu'à une centaine de chenilles. Sur leur dos, les chenilles possèdent des poils verticants, dont les effets peuvent aller de la simple éruption cutanée mmh. ou au choc anaphylatique. Mais c'est un film d'horreur que tu nous racontes. C'est un peu ça. Exemple, un chien où sa langue rentre en contact avec un poil de chenille, c'est le risque de la nécrose. Il est donc important d'éviter toutes sortes de contacts avec ces chenilles. Ok, j'ai trouvé la solution. Pendant cette période-là, moi, je ne sors pas de chez moi. Oui, ça peut être une solution. Sinon, pour se protéger ou protéger nos animaux, il y a quelques solutions. On a la possibilité, à partir de décembre jusqu'à février, avant que les chenilles descendent, d'enlever les cocons des arbres avec une perche qui coupe la branche, ou on peut utiliser une nacelle pour les arbres très hauts. Donc on coupe le cocon. De suite après, il faut le brûler assez rapidement. Bien entendu, pour faire ça, il faut quand même se protéger, parce qu'il faut savoir que même en coupant des cocons, on peut recevoir des poils. Vous avez une autre solution aussi, c'est le piégeage. On peut utiliser ce qu'on appelle un éco-piège. C'est une colorette qu'on met autour du tronc avec une poche de terreau. On sait que la chenille, à partir du mois de février, tout dépend de la saison, hein, si le printemps il démarre bien ou pas. Euh, la chenille va descendre par le tronc et se retrouver dans la colorette, faire le tour et descendre à la poche et on fait de la capture. Après, il faudra brûler toutes ces chenilles. Mais on le garde jusqu'au mois de juillet. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les chenilles pressionnaires, sur le piégeage. Je vous la mets juste au-dessus et vous avez juste à regarder. Dans le piégeage, on peut aussi piéger le papillon, puisqu'on sait que l'été, le papillon va poser des larves sur l'arbre. Sur donc on peut créer un piège à phéromones. Voilà. Qu'est-ce que c'est un piège à phéromones En fait, le papillon, quand il sort de terre, il cherche à se reproduire. Donc le mâle va chercher une femelle pour se reproduire et la femelle va poser les larves sur, sur l'épée. Donc on met un piège à phéromones où on met du phéromone de femelle, les mâles vont sentir la femelle un peu partout et ne vont pas trouver euh, ben, du coup la femelle. Et ne vont pas pouvoir se reproduire, en hein, sachant que les papillons ont une durée de vie très courte. Une chose à savoir qui est très importante, quand la chenille s'enterre, qu'elle n'est pas piégée, qu'elle a réussi à s'enterrer dans la terre, elle va se transformer en papillon. Et le papillon va sortir en été et c'est pour ça que ça fait un cycle. Euh, il faut savoir un truc, c'est que le, la chenille, elle met entre 3 et 5 ans pour se transformer en papillon. Donc quand on fait de la capture, on ne se dit pas l'année prochaine, j'aurai plus de cocon sur mon arbre. Non, c'est des générations avant qui sortent et après vous dépendez aussi de vos voisins, s'ils font du traitement ou pas. Elles sont pas si mignonnes que ça, ces petites chenilles processionnaires. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like. Posez-moi des questions si vous en avez. Euh, je répondrai dans la prochaine vidéo. C'est quoi d'aider Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis a très bientôt les Dédés. Quoi T'es pas abonné à DD Frelo Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.